Chers traders et investisseurs, jeudi 28 mai, bonjour. Alors, ça y est, notre premier objectif a été atteint brillamment. Comme nous l'avions prédit, nous avons touché victorieusement les 11 800 points sur le DAX. Nous les avons même dépassés. Le prochain objectif est 500 points plus haut, c'est-à-dire 12 300. Mais cette fois-ci, il est possible que nous n'y allions pas en ligne droite. Les trop d'obstacles se dressent devant nous. Nous, en sommes, nous ne sommes pas du tout convaincus que nous puissions y aller directement. Cela dit, nous n'en savons trop rien. Donc il faut faire très très attention. Je vous rappelle, prochain objectif 12300 sur le DAX, s'il n'y a pas d'incident majeur. Alors bien évidemment, cela signifie que nous naviguons à vue et que nous sommes extrêmement attentifs et méfiants car nous commençons à être à des niveaux très élevés compte tenu de la situation essentiellement macroéconomique mondiale. Nous attendons des chiffres très importants cet après-midi aux états unis Dans ce contexte, nous avons réalisé de nouveau un strike ce matin.